next year. So we can add Star Wars to October? In September? In September, yes. I think in about a month. How do we in France? I'm an association, so I'm I'm not... I'm, I'm writing a bit with them. I, I, uh, we we built it together uh, last year. And, uh, yeah. Association is not uh, the founder of the farm, right? No, who, who owns the farm? No, actually, two years ago, and and we uh, we wrote one before. pedagogical part of the project, that means... Yeah. It's a pedagogical garden, yeah, Exactly, right? yeah. So that means you have classes that come here, uh, children that come to learn how how strawberry plants look like, how how those different plants, what is edible, what is not, and so on. So they make as well a small compost, uh, even the chickens are coming in and eating everything. Until the origin, almost. Why is there straw on the fields? That's a merge. That's to avoid... Uh, that's uh, theoretically to avoid weeds. Uh, but you can see that obviously there is not enough of them, of, of straw. Sure. You need at least 10 cm and here it's not... So uh, you need 10 cm? They love this. They, um, c'est que on n'a pas de frigo ni quoi que ce soit comme ça Allô. Pas dans une moule Violette. Ah oui, oui, parce que j'étais un vélo. La patate violette, violette. Ouais, ça se cuit comme des patates. Ouais, elles sont un tout petit peu farineuses. Elles ont tendance à être farineuses, mais sinon c'est Faut les cuire oh. moins longtemps. Ça ah oui oui, tous, tous les légumes viennent d'ici. Enfin tous, presque tous. Il y en a deux trois qu'on fait pas nous, on n'a pas de serre, on n'a rien comme ça. Donc, euh... On a visité euh, un... Ici, ça c'est une prospecérale, ah, ça c'est prospecérale, ah, ça c'est prospecérale... Tu vois, c'est pas J'ai mangé ce là, tu vois là c'est juste. C'était agricole, oui. Après, euh... Euh, dans l'équipe agricole, on est combien il y a Bon là en été il y a un peu plus de monde j'ai des ouvriers agricoles et comme ça. Donc, en hiver on est plus ou moins deux. Euh, bon moi j'ai un autre travail à côté c'est à dire que ouais, c'est à dire que je suis ici oui. sur ton côté. Don une interview. Ouais. Hein. <rire> Alors, est, ouais, on est au tout début de la, de la, du marché en fait, oui. on commence, ça fait un mois et demi qu'on fait tout le marché. Okay. Euh, donc pour l'instant c'est encore dans la cour, on est en train de construire une, un marché. I'm um, I'm in charge, uh, so that means managing the whole about 28 uh, hectares. Mostly it would be apples, beers. At 2000 meters he's growing.